Bonjour, bonsoir, bonsoir encore, c'est Gabi Junior. Donc, voilà, sur la première vidéo, nous avons montré comment il faut s'inscrire à l'UOB. Là, nous allons parler de comment retirer sa quittance. Voilà, pour cette vidéo, vous n'allez pas voir mon visage. Donc, comment voir comment retirer sa quittance, comment la télécharger et la mettre dans son compte e-bourse. Donc, comment retirer sa quittance On retourne sur le site, voilà, on va sur le site d'inscription, il s'est déjà fait inscrire, on était là. Donc, il s'est fait déjà inscrire, qu'est-ce qu'il manque On va simplement prendre la quittance et vous-même, vous verrez comment ça se passe ensuite. Donc, nous sommes sur le site, alors, on va cliquer dans le site UOB pour aller, L'emplacement où il faut prendre la quittance, alors pour prendre la quittance, vous cliquez sur le tableau de bord. Ici, le tableau de bord, vous descendez plus bas. Ouais, ici, on a une trait ici. Le tableau de bord est là. Ok, nous allons voir, s'il vous plaît. Alors, venons dans les paiements. Tableau de bord, paiement. Vous descendez dans les paiements. Alors, les paiements sont ici. C'est dans les paiements vous venez juste en bas et vous poussez plus tard donc les paiements se trouve au coin ceux qui ont des ordinateurs les paiements la quittance se trouve au coin donc vous poussez jusqu'ici là et vous cliquez sur la quittance télécharger vous attendez que ça se téléverse si c'est un ordinateur vous attendez que ça met téléchargement terminé là ça a été téléversé Téléchargé. donc c'est simple vous avez déjà votre compte vous téléchargez simplement et ensuite vous venez à l'intérieur maintenant vous prenez cette quittance et vous la mettez dans votre compte e-bourse si vous êtes nouveau bachelier 2022 2021 vous cliquez simplement dans votre compte e-bourse alors vous avez déjà votre compte e-bourse vous ouvrez simplement voilà il y ya le mot de passe vous ouvrez votre compte e-bourse ensuite vous venez dans voilà votre année de demande de bourse ici alors vous entrez Désolé pour le bruit. Donc, vous entrez ici dans pièces justificatives. Dans les pièces justificatives, je l'ai déjà téléversé, mais c'est pour vous montrer. Donc, vous venez ici dans pièce, une pièce téléversée. Oui. Ici, vous cliquez sur cela. Et puis, vous venez ici. Vous voyez, il y a des documents obligatoires. Vous devez encore mettre classe de terminale. Ce n'est pas obligatoire, ne mettez pas. Donc, vous cliquez sur... Voilà, moi, j'avais déjà choisi. Certificat ici est prêt préinscription ou attestation d'inscription de l'année suivante. C'est sur cela. Mais comme moi j'ai déjà cliqué, j'ai déjà téléversé. Vous allez d'abord venir ici. Si vous n'avez pas encore cliqué, vous cliquez. Ça, cette option là sera encore à l'intérieur. Donc vous cliquez sur cette option et puis vous téléchargez. Donc je vais supprimer pour vous montrer. Sinon vous n'allez pas suivre. Donc pour mieux le faire, je vais resupprimer. Je vais supprimer le document. Donc je supprime là. Je supprime pour vous montrer, juste pour vous montrer, pour ne pas que vous dites, bon je ne sais pas faire. Donc alors, ça a été, le document a été supprimé, hmm? la prescription a été supprimée, voilà, je fais bien, supprimer, oui, suppression avec succès. Alors, on actualise, simplement, il faut que ça disparaisse, ici, hein, quand vous avez supprimé, voilà, on a supprimé et on revoit si ça a disparu. Donc on revient sur le compte, pièce significative. On ça Ok, on a supprimé. On sait qu'on a supprimé. On revient ici en haut. Donc, si c'était à l'intérieur, ça ne peut pas se supprimer. c'est pas grave. On a déjà téléchargé. Mais si vous n'avez pas encore téléversé ça, vous venez à l'intérieur, vous choisissez la pièce et vous choisissez préinscription. Vous cliquez sur préinscription par exemple. Hein, et vous venez ici, vous prenez le fichier dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Vous cliquez par exemple sur le fichier et vous le téléversez. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand le fichier vous téléversez le fichier, par exemple je clique là, comme je fais juste pour vous montrer. Là je vais choisir par exemple, ce document là. Vous prenez un document là. Vous cliquez ouvrir ici. Ouvrir. Ah. Hein quand vous cliquez sur ouvrir, vous cliquez ensuite sur téléverser pour que ça se téléverse. sinon ce n'est pas encore téléversé. Donc c'est comme ça que ça se passe, je ne vais pas téléverser parce que je l'ai déjà fait. Donc j'annule, c'était pour vous montrer, c'est très facile, donc j'espère que vous allez vous en sortir, c'est un exemple. Donc vous savez où retirer votre quittance, je reviens encore, je répète, pour les ordinateurs, vous partez jusqu'au bout Voilà de, de l'onglet. Donc ici on est ici, télécharger, quittance. Donc voilà, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner pour certains. Mettez des likes toujours, comme vous faites. Donc, portez-vous bien et ensuite, bonne soirée.